Bonjour, je m'appelle David Ponty, je suis chercheur au centre de sociologie de l'innovation de l'école des mines de Paris, directeur de recherche au CNRS et je m'intéresse aux formes d'évaluation du travail scientifique. Comment un chercheur est-il évalué aujourd'hui La question est d'autant plus importante que les politiques d'évaluation sont de plus en plus contraignantes. Donc traditionnellement, les chercheurs sont évalués par leurs pairs, notamment en soumettant leurs travaux à des comités de rédaction, de revues. et parallèlement à ces travaux publiés, le CV de chaque chercheur est une pièce importante puisqu'ils euh, sont listés les différentes productions euh, qu'il a effectuées au cours de sa carrière. Et trois, euh, trois éléments importants euh, euh, sont euh, euh, présents dans ce CV, euh, puisque l'évaluation porte non seulement euh, sur le nombre euh, de productions, de publications, euh, la position du nom euh, du chercheur dans l'ordre des co-signataires, et également le nom des revues dans lesquelles, euh, dans lesquelles le chercheur publie, euh, des revues qui sont euh, de plus en plus l'objet de classement, et euh, notamment, euh, à l'aide d'un indicateur euh, qui a eu un succès euh, assez important, le facteur d'impact des revues. Le facteur d'impact est issu d'une longue tradition euh, des, de travaux en sciences de la documentation euh, et, euh, et émerge un peu comme un, un geste un peu radical proposé par Garfield, puisque euh, contrairement euh, au nombre total de citations qui était un peu la mesure euh, centrale, euh, le facteur d'impact est un ratio euh, qui permet euh, d'isoler euh, des revues centrales à l'intérieur d'un domaine. Le fait d'isoler des revues centrales euh, grâce au facteur d'impact euh, qui euh, et euh, calculé sur un jeu de données qui euh, lui aussi a pris un certain temps euh, à se mettre en place, qui est le Science Citation Index, euh, c'est euh, une façon euh, de euh, se retrouver dans la masse des informations produites quotidiennement. Et donc euh, ça, euh, ça a une conséquence assez importante pour différents types d'acteurs. Pour les bibliothécaires des universités, c'est une manière de se repérer dans la littérature et d'identifier les revues particulières auxquelles s'abonner. Pour les chercheurs, c'est une façon de trouver l'information pertinente sur les questions de recherche dont ils traitent. Enfin, pour les responsables de politique scientifique, c'était une façon de repérer parmi les différents domaines quelles sont les questions qui émergent, quelles sont celles qui déclinent, et donc d'identifier les spécialités dans lesquelles il fallait ou pas investir. Progressivement, le facteur d'impact a pris une tournure un peu différente passant d'un outil de repérage dans la littérature à un instrument d'évaluation de différentes instances, les universités, les laboratoires, mais également les chercheurs, qui, les plus fervents de cette mesure, vont décliner leur identité en disant qu'ils valent tant de facteurs d'impact dans leur CV, dans la liste de leurs publications. Face à l'engouement euh, pour cette nouvelle mesure, euh, un certain nombre de critiques ont euh, progressivement émergé euh, et euh, trois euh, sont euh, notamment identifiables au fil de cette trajectoire. La première euh, concerne la représentation euh, linguistique euh, de euh, la base de données, donc le Science Citation Index, sur, le, sur laquelle est calculé le facteur d'impact. Euh, une base de données qui regroupe majoritairement des revues anglo-saxonnes. Et donc, euh, une première critique qui, qui pointe les biais de cette base de données, euh, qui contient peu de revues euh, en langue non anglophone, et donc les biais qu'elle introduit lorsqu'on s'en sert pour évaluer des chercheurs Français, espagnol, brésilien, etc. Deuxième critique, euh, celle qui concerne la qualité, la fiabilité des données mêmes de cette base de données, donc le Science Citation Index, puisque euh, si pendant euh, les premières années, euh, ce sont des armées euh, de euh, techniciennes qui épluchait à la main les revues pour euh, recueillir et coder euh, les informations euh, pertinentes. Euh, ce travail s'est vu progressivement euh, complété, voire remplacé par euh, des automates qui euh, font du data mining dans les articles, mais qui, euh, ce faisant, euh, introduisent des erreurs, des biais. Euh, et donc, euh, la deuxième critique euh, porte précisément sur la fiabilité euh, de cette base de données et du calcul du facteur d'impact qui en résulte. La troisième critique euh, a émergé un peu plus tard et elle porte quant à elle sur l'algorithme même du facteur d'impact euh, puisque euh, le facteur d'impact est en fait une moyenne sur une distribution de puissance et euh, les, les mathématiciens euh, ont produit un rapport complet pour montrer en quoi euh, justement ce genre de calcul est très pauvre sur le plan mathématique et donc très peu fiable lorsqu'on veut s'en servir comme un outil d'évaluation. Malgré ces importantes critiques, euh, pendant, euh, qui ont été émergés au cours des années 90 et qui sont encore en vigueur, mais euh, pendant longtemps, euh, même si dans des éditos de revues euh, ou euh, si des, dans les lettres euh, adressées à des revues, donc, les gens portaient des critiques relativement fortes, euh, la plupart de ces acteurs terminaient leur euh, diatribe avec une formule euh, qui en disait long sur euh, la situation euh, de monopole que euh, représentait euh, le facteur d'impact et l'Institut for Scientific Information, donc l'entreprise fondée par Garfield puisqu'ils terminaient en disant « il n'y a pas d'autre alternative ». D'autres propositions ont émergé dès les années 70, notamment autour euh, des travaux de Francis Nairin, mais euh, il faut attendre en fait les années 2000 pour que de véritables concurrents euh, se positionnent sur le marché euh, des bases de données, des outils bibliométriques euh, et donc se positionnent comme des concurrents au Web of Science et à euh, l'Institute for Scientific Information. Qui sont ces concurrents et euh, que font-ils Il y en a au moins deux. Euh, le premier, euh, c'est euh, l'éditeur néerlandais Elsevier, qui en 2004 a lancé un jeu de données, euh, lui aussi multidisciplinaire, euh, qui s'appelle Scopus. Et euh, la même année, euh, le même mois, en novembre 2004, le géant du web Google a lui aussi lancé un jeu de données euh, spécifiquement dédié aux travaux académiques, Google Scholar. Ces deux concurrents euh, apportent euh, non seulement euh, des jeux de données alternatifs sur lesquels on peut euh, faire tourner des algorithmes et avoir effet, éventuellement des résultats différents mais euh, ils amènent aussi, euh, en tous les cas c'est un argument commercial très fort chez, Sco, chez Elsevier et pour Scopus, c'est de dire que euh, le jeu de données ne se concentre pas sur des revues centrales mais au contraire prend euh, l'ensemble des revues qui sont euh, jugées de qualité euh, scientifique euh, euh, relativement euh, fiable et donc euh, couvre beaucoup plus euh, pas de domaines mais euh, de langues et donc a un périmètre beaucoup plus large euh, que ne l'est euh, le web of science. Parallèlement à ce, à ce développement euh, de nouveaux jeux de données, de nouvelles bases de données, euh, un travail est également euh, à l'œuvre euh, à l'endroit euh, des algorithmes eux-mêmes et euh, Plusieurs algorithmes euh, ont euh, émergé euh, au cours de ces années 2000. Le premier euh, est en fait une vieille proposition des années 70 faite par Nering qui contrairement à Garfield, qui considérait qu'une citation vaut une citation une fois qu'on a isolé les revues centrales. Euh, pour Nering ce qui était important, c'était quand même de prendre en compte l'effet structure de, euh, de ces revues entre elles et donc de développer un algorithme, qu'il a appelé l'influence-weight, euh, qui pondère euh, la citation en fonction du lieu dans lequel elle est effectuée. Cet algorithme, euh, qui est en fait fondé sur euh, une récursivité euh, de euh, l'instrument de calcul, supposait euh, des, des, des capacités, euh, notamment de, la, de puissance de calcul des ordinateurs, qui en fait n'étaient pas... Euh, euh, Réuni dans les années 70, et donc cet algorithme est euh, petit à petit euh, tombé en désuétude. Et Nairin s'est tourné vers d'autres travaux. En même temps, euh, dans ces années 2000, euh, au moment où Page et ses collègues veulent le mettre de l'ordre dans le web et développent le PageRank, ils s'appuient explicitement sur les travaux de Nairin et donc réintroduisent l'influence weight dans des cercles webométriques. Euh, pour euh, justement pondérer les citations les unes par rapport aux autres. Si pendant un certain temps euh, les scientomètres euh, sont demeurés euh, réservés face à ces euh, mesures euh, du web, euh, face aux critiques euh, adressées aux facteurs d'impact, les, euh, les réflexions sur euh, des algorithmes alternatifs pour mesurer l'influence des revues euh, est devenue de plus en plus euh, euh, pertinent et donc euh, euh, ce qui s'appelle le PageRank euh, qui se fonde sur l'influence weight a donné lieu à de nouveaux algorithmes euh, qui euh, se déclinent euh, de manière particulière sur des jeux de données euh, que sont euh, Scopus et euh, le Web of Science et donc l'influence weight euh, proposé par Nerin euh, est devenu euh, dans euh, le Web of Science l'eigenfactor et donc, euh, dans une même base de données comme le Web of Science, on a une colonne qui est le facteur d'impact, qui euh, vous propose une mesure considérant qu'une citation vaut, vaut une citation, puisqu'on a isolé des revues centrales. Et dans euh, la colonne qui est juste à côté, on a sur euh, le, cette même base de données et pour ces mêmes revues, un autre algorithme qui pondère les citations en fonction des revues dans lesquelles euh, elle est effectuée. Scopus, de son côté, euh, intègre également euh, donc euh, cet euh, algorithme, l'influence weight de Nerin, mais euh, l'appelle autrement. C'est le Simago Journal Ranking qui a été calculé par euh, des scientomètres espagnols à la demande d'Elsevier. Et euh, donc, on a euh, pour un même algorithme euh, deux conceptions un peu différentes, puisque euh, dans le Web of Science, factor est considéré comme une mesure complémentaire à tout un tas d'autres métriques proposées par le Web of Science, alors que pour Scopus, ce qui s'appelle factor mais qui ici s'appelle le SGR, est en fait considéré comme la mesure la plus pertinente de l'influence d'une revue. On a donc différents types d'acteurs, qui relèvent ou non des cercles scientométriques, qui nous proposent, des bases de données, des algorithmes. Et dans ce mouvement, euh, un physicien, John Hirsch, a proposé euh, un autre algorithme qui, contrairement à l'influence weight qui a une longue trajectoire, euh, là, un algorithme qui a eu un succès fulgurant. Et c'est euh, le fameux Edge Index. Alors, cet algorithme euh, est un peu particulier, non seulement parce qu'il est proposé par quelqu'un qui va engager aucun... Aucun débat, aucune discussion avec les scientomètres euh, qui va euh, le proposer euh, en physique et euh, qui va le proposer pour euh, subsumer sous un nombre entier la valeur d'un scientifique. On a donc un algorithme qui ne porte plus sur les revues comme l'étaient les autres algorithmes dont on vient de parler mais qui porte spécifiquement sur les auteurs et qui est euh, détaché non seulement de, du lieu de publication, du domaine de recherche mais également euh, qui euh, fait fi du nombre de co-auteurs. Alors d'où vient son succès euh, D'une part euh, cet algorithme a été euh, implémenté sur le jeu euh, de données Google Scholar grâce à un petit outil euh, développé par euh, Alwyn Rasing, une professeure de management, un petit outil qui s'appelle Pop Publish or Perish et donc euh, qui permet à tout utilisateur euh, ayant un PC et téléchargeant cet outil, de calculer euh, le H-Index euh, de ses collègues, euh, d'autres euh, chercheurs, et de, bien évidemment de soi-même. Du côté des scientomètres, le H-Index a été euh, discuté, débattu euh, et euh, éprouvé sur différents jeux de données. Et euh, une critique forte euh, de ce côté euh, pointe euh, l'hétérogénéité même de la mesure, puisque euh, c'est une mesure qui euh, mélange des euh, mesures de citation et des mesures de production. Par ailleurs, euh, le même euh, algorithme, le H-Index, donne mieux à des valeurs différentes selon le jeu de données sur lequel il est calculé, et donc ouvre en fait la palette euh, des... Euh, des qualités des mesures euh, portant sur les auteurs, alors qu'on avait euh, un seul facteur d'impact pour les revues. Et donc ça installe un monde euh, pluriel dans lequel en plus les utilisateurs euh, peuvent faire eux-mêmes les calculs et donc d'une certaine façon on a un basculement euh, euh, des outils biométriques qui sont concentrés dans les mains des professionnels que sont les bibliomètres et les scientomètres à euh, une ouverture vers euh, ce qui pourrait être considéré comme la bibliométrie à la maison.